Qui vous vient et pour l'entrée directe. Bien aimé dans les Seigneurs, vous savez très bien que moi, nous venons de rater des. Seigneur, notre Dieu, nous permet à ce que nous puissions parler de sa part. Raison pour laquelle nous nous présentons devant, les... chez vos petits écrans, des télévisions, des vos portables, pour venir vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous le savez très bien. Nous avons notre façon de commencer, notre message, nous avons toujours commencé par demander l'autorisation à notre Dieu, est-ce qu'il nous accorde qu'il ouvre la porte, est-ce que nous puissions parler à son peuple, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous inviter une minute. Pour que nous puissions parler à notre Dieu. Inclinons nos têtes. Dendre Père. Toi qui es Dieu, qui restera Dieu, toi qui demeures au milieu des chiens, toi qui appartiens les derniers mots, toi qui s'appelle Jehovah, Jéré, Jovahovah Elohim, l'Olam, c'est toi. C'est toi le véritable. Et nous savons que nous sommes dans le véritable et que rien ne pourra nous faire de la peine, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dernier au Père, maintenant que nous voulons parler de la part, de ta part, part. mon Seigneur ce moment, vous plus être agréable, idéal, profitable à ce que nous puissions, transmettre les messages au Dieu, qui viendront les rois. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais, que toi-même tu peux se placer une parole puissante qui va perdre les cœurs dans chacun de nous, partout où se trouve sur l'étendue de la terre, afin de recevoir la souris de Merci Seigneur pour ce moment. Nous t'appartenons et nous demandons ta miséricorde. Nous demandons que ton sang, que le sang de ton fus qui a été coulé sur la croix de votre mon Que ce sang-là puisse nous être utile maintenant à nous couvrir. L'homme comme un esprit, qu'on conscience. Seigneur, que ton sang soit les qui qui le chiffon qui nettoie, qui anéantit toute opprobre du diable. Seigneur, tu as dit Je m'en vais, je, veux, je vous laisserai par je vous enverrai un esprit, un esprit qui va habiter en vous pour vous permettre d'être en communion avec les trônes. Seigneur, d'ailleurs, que cet esprit, que ce soit ton esprit, l'esprit saint, puisse nous habiter en ces moment, puisse nous accorder l'intelligence, la sagesse de bien parler de ta part. Que notre moi diminue, et que toi tu crois dans nos fiancés des victoires. D'ailleurs, oh Dieu, que tes autres en armée, puisse nous protéger, nous sécuriser, éloigne loin nous tout ce sais qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Parce que tu as dit, tout genou doit fléchir devant l'éternel des armées, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ sans arrêt. Nous voici Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons parler de ta part. Sois béni, sois glorifié à jamais. Dispose les cœurs de tes enfants qui sont ça et là en train d'attendre ce message. Qu'ils reçoivent. Ces messages, pour être un bouffé d'oxygène qui va transformer la vie de plus d'une personne, qui compte qui va nous écouter au nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire parce que tu es Dieu dans les noms merveilleux et ton Fils Jésus. Nous avons aussi prié, disons merci Seigneur Jésus. Disons merci Seigneur Jésus, que bien aimé dans les Seigneurs. Vous le savez très bien comme moi que les jours de mercredi, c'est le troisième jours de la semaine qui symbolise la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ, celui qui était mort, cloué sous la croix, mort, ressuscité après trois jours, et il n'est plus dans les tombeaux, il est assis à la voix de son père pour intercéder. Inter inter inter inter pour tout un chacun de nous à ce que nous soyons protégés à ce que nous soyons délivrés de toutes attaque formulées par l'ennemi diable. Je, je vous remercie tous partout où vous êtes et soyez tous bénis Bien aimés dans le Seigneur vous qui êtes en Amérique vous qui êtes en Europe vous qui êtes en Afrique vous qui êtes en Océanie vous qui êtes Australie, qui est partout sur le coude de la terre, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Laisse que ces messages que nous voulons maintenant ouvrir avec vous, que vous apporter un bouffet d'oxygène qui va permettre à ce que votre vie soit transformée en ce moment au nom de Jésus Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, ceci étant, vous le savez comme moi, notre dernier mercredi, nous avons l'auguré avec les thèmes qui s'intitulaient La première institution de Dieu sur la terre. La première institution de Dieu sur la terre. Bien aimé, je vous avais dit clairement que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé toute la nature, il a lui a introduit, d'instaurer et d'instituer trois institutions sous la terre. Les, les trois dont lui-même sera l'émanation, dont lui-même pourra avoir l'accès et la notabilité, la notoriété de contrôler les êtres humains et toutes les créatures de la terre. Au travers l'homme qui a été créé selon son image, selon sa ressemblance. Je vous avais dit, bien aimé dans les Seigneurs, pour essayer d'en les pour vous ramener à, à notre message et notre foi, je vous avais dit que l'homme, la vie, elle et Adam, ont été, se sont révélés, sont touché des alliances avec l'ennemi Satan. Qui les avait désorientés. Et aujourd'hui, nous payons tous la peau. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est de là la première cellule de la société que Dieu a pu créer Adam et Ève. Voilà, aujourd'hui, la terre est peuplée par ces deux personnes, personnages, Adam et Ève, qui aujourd'hui nous parlons de la population, de la démographie, démographie de l'étendue terre. Bien-aimés dans les Seigneur, nous avons dit que notre thème, la première institution de Dieu sur la terre, nous l'avons dans les livres des Matthieu, chapitre 19, 4e verset, jusqu'au 6 verset. Ephésiens chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 30. Ephésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Et nous avons terminé, clôturé cette fois-là, cette fois avec toujours Ephésiens chapitre 6, au premier verset jusqu'au verset 4. Bien-aimés, nous avons parlé, nous avons épinglé sur des personnes, Adam et Ève qui premières la première créature humaine que le Seigneur a pu instaurer, que le Seigneur a pu créer sur la terre. Et nous avons écouté, nous avons parlé longuement, nous avons taillé avec vous ce qui était là, je souviens de ce que nous avons développé ensemble et bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je voudrais tout simplement rafraîchir votre mémoire, juste vous rappeler de quelque chose, là où c'est écrit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, ici sur la terre, partout au monde, dans tous les pays. Aucun être humain ne peut être contre sa chair. Aucun, je dis aucun, pour dire il est personne, aucune ne peut être contre sa chair, son corps. Nous sommes dans l'obligation d'entretenir notre corps pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous puissions vivre dans les conditions. Et dans les normes qui sont idéales, bien aimé dans le Seigneur. C'est de la même façon qu'elle est que Christ a accepté que notre corps soit l'Église, son adresse, son habitation. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir, à partir de maintenant, quel est corps, l'école les corps que vous prétendez entraîner détruire. L'école que vous prétendez, bien aimé dans le Seigneur, et les Seigneurs, de vous approprier, de faire de n'importe quoi, ce corps ne vous appartient pas. Ce corps appartient à Christ. C'est clairement bien dit, bien aimé dans les Seigneurs, dans la parole de Dieu, que notre corps qu est le temple du Saint-Esprit. dis Dieu le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Christ habite dans notre corps. Il habite dans notre corps pour nous apporter du bonheur, pour nous faire voir que c'est lui le créateur qui veille sur nous. De la même manière que tu veilles pour ton corps, pour que ton corps soit en bonne santé, pour que ton corps soit propre, pour que ton corps soit vraiment idéal comme tu le souhaites. Bien aimé, c'est de la même manière que notre Dieu. prend soin de nous parce que le corps de l'être humain est l'habitation de Christ, tu es notre, île, tu es, c'est pourquoi bien-aimé ici il est dit quelque part que car jamais personne n'a haï sa, sa propre chair, personne ne peut agi sa chair bien-aimé dans le Seigneur, mais il l'a nourri et en prend soin nous prenons toujours soin de notre chair, nous prenons toujours soin de notre corps, puisque nous voulons être présentables, bien-aimés dans les Seigneurs. Et il continue, la, la, la parole de Dieu continue, tu dit ceci, bien-aimés dans les Seigneurs, comme Christ le fait pour l'Église. Alors, Christ le fait pour l'Église, et il est dit quelque part dans la parole de Dieu, que notre corps est en du esprit si notre corps est le temple de cet esprit, bien-aimé, dans le Seigneur, soyons prudents, prudents et puisque nous ne pouvons pas nous abuser du créateur. Lorsque tu es en train d'abîmer ton corps, laisse tu toi entrer vous faire de n'importe quoi. Apprenez ton corps. Ta, la chair que le Seigneur t'a ornée pour une seule raison que lui-même habite et que lui-même soit glorifié. dans cette enveloppe, bien-aimé, dois-tu entrer et la vente à ah, un pour tes intérêts propres. bien aimé bien dans le Seigneur, à partir de maintenant, vous devez prendre, après les corps, ces messages, vous dire que les corps, les corps que le Seigneur nous a empruntés ne nous appartiennent pas. Ces corps appartiennent à notre Dieu, à Christ, au travers le son esprit qui doit gérer bon police selon... C'est directif, bien aimé, dans le Seigneur. Et on continue encore dans les versets, toujours dans les, dans les livres, et les, toujours dans les livres, des les versets 5 chapitre 5, bien aimé, on continue encore dans les versets 30, il dit ceci parce que nous sommes les membres de son corps. Oh là là C'est-à-dire, nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes les membres du corps du Christ. Si nous sommes membres du corps, et que c'est bien-aimé dans le Seigneur, nous devons veiller, nous devons être prudents pour ne pas tomber dans l'erreur. bien aimés notre séjour sur la terre n'est pas du tout long. Le séjour sur la terre n'est pas du tout long. Nous devons être prudents, nous devons nous veiller à notre parcours, à notre séjour, à notre, euh, à notre, à notre façon de se comporter vis-à-vis -vis de tout ce que nous nous nous, nous, nous, nous nous voyons tout autour de nous dans notre environnement, bien aimé dans les Seigneurs, pour ne pas tomber dans les et un jour regretter devant les Seigneurs qu'on pour dire je ne le savais pas. Mais ici, nous nous portons comme des, des personnes qui devraient vous aviser, qui devaient vous rendre l'incensaire à ce que vous vous remettre en cause et vivre. Selon la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Puisqu'il est dit clairement, Christ habite dans nos corps. Le Saint-Esprit habite dans nos corps. Bien aimé, Christ est sur le, le Saint-Esprit qui habite dans nos corps. Il habite pour une raison que notre corps soit sanctifié. Pour que votre corps soit sanctifié, bien aimé dans le Seigneur, vous devez oh. Premier lien, croire en Jésus. Croire que Jésus est venu nous racheter. Croire que Jésus est notre Sauveur. Croire que Jésus, sans Jésus, nous sommes rien. Parce que Jésus, au travers de Christ, Jésus, c'est Dieu fait de l'homme. Dieu qui se fait l'homme au travers de Jésus, qui a opéré dans la vie de Jésus, qui fut l'enfant de Marie. Et vous le savez très bien comme moi, bien aimé, Jésus n'est pas né de deux hommes. Jésus est né d'une femme. Il a 23 chromosomes. Différemment avec nous autres qui en ont 46. Alors, il est différent de nous. C'est pourquoi nous devons croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire à la parole de Dieu. Croire en Jésus, c'est croire à Dieu, de notre sauveur. Croire en Jésus, c'est être. C'est la bonne voie, parce que c'est le chemin, la vie et la vérité, celui que nous devons suivre, bien aimé dans le Seigneur, pour notre vie, pour que nous soyons parfaits comme lui-même est parfait. La parole de Dieu dit que Jésus est juste comme il est juste. Nous qui les suivons, nous devons aussi être justes comme notre Maître, Et notre corps devra aussi vivre cette justice-là, pour ne pas vivre la perdition, bien aimé dans le Seigneur. Il est encore les plus bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'elle vous parle de, de la première institution. que Dieu a instaurée sur la terre, qui s'appelle la famille bien-aimée. Il est dit dans la parole de Dieu, toujours, dans, dans Ephésiens 6, dans notre premier thème, parce qu'il y a mis, pour vous rappeler, pour vous réfléchir, la mémoire. Nous avons dit dans Ephésiens 6, verset 4, il est dit ceci, et vous, Père, N'évitez pas vos enfants, mais élève-les à les corrigeant, à les selon le Seigneur. Bien aimé, beaucoup de nos enfants sont devenus des rebelles à cause de nos comportements que nous affichons vis-à-vis de nos enfants. Alors, l'enfant ne se retrouve pas dans les comportements qu'affiche son père, son, sa mère. L'enfant devient rebelle dans la maison. Lorsque l'enfant se rebelle, bien-aimé, c'est vous qui devez payer la peau. C'est votre réputation qui est en pâtie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour que cela ne puisse pas vous arriver, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tous être dans le Seigneur. Comme l'a dit la parole de Dieu, moi et ma famille, nous servirons l'éternel des armées. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ça a été un rappel, et un rappel, bien aimé, c'était un rappel pour notre premier, et pré, première, premier thème et de l'autre fois. Mais aujourd'hui, nous avons notre résultat, la question sont Dieu la compassion de l'éternel pour ceux qui les craignent. Bien aimé, ceux qui craignent Dieu, ceux qui croient en Jésus ceux qui croient que Jésus que c'est le sauveur, ceux qui croient que Jésus que c'est le chemin, la vie et la vérité devraient vivre la compassion Dieu nous réserve la compassion est compassion qui est, est différent de la compassion du monde l'être humain peut avoir la compassion de toi et d'aimer, il se tourne les deux mais lorsque l'être humain la compassion de toi votre vie change et votre vie est rassurée et assurée et votre vie a de l'avenir. C'est cela, bien-aimés de la Seigneur. Nous avons duré cette soudaine la compassion de l'Éternel pour ce qu'il craigne. C'est dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 13, acte 16, verset 31 à 34, acte 7, verset 13 à 14. Et enfin...